Pour Chip, il y a une empreinte de pâte dorée juste à côté. Choisis la capacité Très bien, nous y sommes Maintenant, aidons Everest à descendre la montagne en snowboard. Appuie sur A pour aider Everest à sauter. Il y a une empreinte de pâte dorée pas très loin Une empreinte de pâte dorée Tu as réussi Essaie de voir si tu peux toutes les trouver Trouve toutes les friandises pour chiots que tu peux Waouh Tu as aidé Everest à atteindre le bas de la montagne Bravo Choisis une capacité de chiot... C'est chouette Je détecte une empreinte de pâte dorée quelque part ici tu as trouvé une empreinte de pâte dorée Ramasse toutes les empreintes de pâte dorée que Jake ait pris au piège sur le télésiège. Continue d'avancer et aide Everest à atteindre le télésiège devant. Pour tirer la corde vers la gauche, déplace le joystick gauche. Dépêche-toi Tu dois passer le passage avant qu'il ne se referme. Bravo Nous y sommes presque Continue de ramasser les friandises pour chiot quand tu les trouves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 Waouh Tu as aidé Everest à atteindre le bas de la montagne Bravo Incroyable Nous avons réparé le télésiège Et maintenant, Jake est heureux d'être de retour sur la terre ferme Bien joué, la pâte patrouille Tu as ramassé assez... Tu as obtenu trois empreintes de pâte dorées.